Bonjour à tous et bienvenue à cette petite formation introductive pour le logiciel Axure que vous allez utiliser pour créer des maquettes de pages web. Dans cette introduction, j'ai pensé que ce serait plus sympa si vous pouvez voir qui vous parle. Donc, vous voyez mon visage juste en bas à droite là. Euh, cela dit, dans les autres formations à venir, euh, probablement vous aurez juste le voix et pas la tête. Il faut prendre moins de place sur l'écran et moins d'espace disque et moins de bandes passantes sur le réseau. Euh, je suis désolé, je suis obligé de mettre mes lunettes, parce que sinon moi je ne vois rien. Vous ne verrez donc peut-être pas mes yeux, mais allons-y. Vous voyez devant vous l'écran d'acture tel que vous le trouvez quand vous démarrez à partir de rien. Euh, ce que je vais faire ici dans cette petite introduction, c'est juste passer à travers les différents panneaux du logiciel pour vous montrer euh, à quoi ça sert et comment ça marche. Donc commençons ici, à gauche. Euh, vous voyez qu'ici, vous avez les pages euh, de votre site, de votre maquette. Par défaut, Axio commence toujours avec euh, quatre pages, donc une page d'accueil, à partir duquel, de laquelle on peut accéder à trois autres pages. Si vous voulez changer le nom, c'est très simple. Vous cliquez lentement dessus, et là, vous changez le nom. Donc, si par exemple, on veut une page login, eh bien, on va mettre une page, on va appeler ça login. Ici, au milieu, évidemment, ça, c'est euh, la page le tableau sur lequel vous allez composer votre page en y ajoutant différents composants, des images, des champs, du texte, etc. Si je veux euh, utiliser traiter la page login, ben c'est très simple, je double clique dessus, et vous voyez que j'ai un nouvel onglet, login je peux revenir ici à ma page d'accueil. En dessous, vous avez les... « widgets », comme on les appelle, c'est-à-dire tous les différents composants que vous pouvez mettre sur une page. Comment les mettre C'est très simple. Il suffit de glisser-déposer. Voilà. Je mets une en-tête. Je mets un peu de texte. Remarquez que dès que je commence à poser des widgets, des lignes d'alignement, de, des repères, apparaissent automatiquement. Donc ici, par exemple, si je pose un rectangle, et eh bien, vous voyez là, un repère vertical sur la gauche, un repère vertical sur le centre, sur la droite, en bas, au milieu, en haut. Cela vous permettra de placer facilement vos objets bien alignés les uns avec les autres. Ici en bas, vous avez le panneau où vous allez traiter vos maîtres. C'est des ensembles de composants que vous allez utiliser sur vos pages. On traitera de ça dans une autre formation. En haut à droite, si vous avez sélectionné un widget, eh bien, vous pouvez configurer d'abord le nom. Je vais appeler ça rectangle, par exemple et aussi les interactions. On verra ça plus en détail dans une autre formation. En dessous, je peux configurer les le style du widget. Alors, il y a un style de base euh, par défaut. Vous pouvez configurer plusieurs styles euh, pour votre projet. On verra peut-être ça dans une autre formation. Pour l'instant, remarquez simplement que ici. Vous pouvez aller au pixel près pour euh, placer l'objet sur l'écran et pour changer ses caractéristiques. Et euh, vous pouvez aussi euh, changer, par exemple, la police de caractères qui vont apparaître dans la boîte, ou les bordures, les lignes, par exemple, je vais changer la ligne, le remplissage, remplissons-le avec du rouge, voilà, formidable, n'est-ce pas Et ainsi de suite. Euh, ici, juste en bas, euh, en dessous de ma tête, c'est le gestionnaire essentiellement pour les panneaux dynamiques, un sujet que nous traiterons ultérieurement. Et finalement, voici les interactions de page. Vous voyez que ça ressemble beaucoup aux interactions sur les widgets, la différence, c'est que les interactions sur les pages sont exécutées lors, euh, sur la page entière. Ici, par exemple, c'est lors du chargement de la page On va exécuter ce widget. Et donc, je pense qu'il suffit maintenant de sauvegarder notre fichier. On va l'enregistrer. Je l'appelle projet 1, pourquoi pas et vous voyez que on utilise des fichiers RP, c'est des fichiers Axure. Donc, qui ne peuvent s'ouvrir que dans Axure. Et donc, ça veut dire que ça ne sert à rien de l'envoyer par le mail à quelqu'un qui n'a pas Axure. On verra par la suite comment vous allez faire pour publier vos pages. Voilà, c'est tout pour cette introduction. J'espère que ça vous a plu. Euh, continuer sur les pages de Venezia pour en trouver d'autres.